Je crois vraiment qu'on peut chacun être des colibris donc, et faire sa part et je qu'on on vote constamment par ce qu'on consomme. Bonjour, je suis Mathilde, apicultrice ou pour certains, facilitateur de bonheur. Dans ce podcast Travailler Autrement, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous ont montré que tout était possible avec une même aspiration, le bonheur au travail. Découvrez des parcours atypiques, inspirant et indispensable pour construire le monde de demain. Dans cet épisode, nous allons voir que le bonheur au travail passe aussi par l'assiette. Nous avons le grand plaisir de recevoir Laure Befalda. Passionnée par l'alimentation saine, elle expérimente le pouvoir de l'alimentation sur sa vitalité, sa conscience et son épanouissement. Elle est fondatrice de l'Académie Végétale, où elle enseigne les bienfaits d'une alimentation saine et gourmande, bien loin de tout régime alimentaire. Nous allons donc voir comment être plus performant tout au long de la journée, et ce, sans avoir à boire 15 cafés, ou encore gérer son stress par l'alimentation. Bonjour Laura, merci de me recevoir dans ton beau chez toi. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler euh, végétal, on va parler alimentation, parce que toi, sur le, le concept du bonheur au travail et l'importance de l'alimentation, tu as créé ton entreprise, mm -hmm. et je voudrais un petit peu que tu me racontes ton parcours, et qu'est-ce qui t'a amené à... Euh dans ce domaine. Alors, ben moi j'ai monté une école de cuisine santé qui s'appelle l'Académie Végétale et on enseigne une alimentation saine et gourmande, je tiens beaucoup aux « et gourmande » parce que je vois pas l'alimentation comme un régime frustrant, mais plutôt comme rajouter du bonheur dans son alimentation et notamment au travail puisqu'on parle beaucoup d'alimentation saine au travail, donc voilà, c'est une école qui existe depuis, depuis trois ans et on partage ben, cette vision d'une alimentation positive au sein des entreprises. Donc, donc qu'est-ce que tu fais exactement T'interviens dans les entreprises et tu leur proposes un programme pour apprendre à manger Oui, on propose euh, en fait des programmes, alors c'est pas forcément pour réapprendre à manger mais plutôt pour être inspiré, à rajouter des bonnes choses dans son alimentation. Donc euh, l'idée c'est pas d'apporter la nouvelle vérité, en fait euh, je constate qu'il y a énormément de nouveaux régimes, énormément de promesses et de, voilà, de nouvelles façons de manger euh, qui, qui sont assez euh, prometteuses, mais euh, moi je crois pas beaucoup à tout ça en fait, je crois pas beaucoup au, au régime. Et je... Je ne crois pas beaucoup aux dogmes alimentaires et aux modes alimentaires. En fait, je crois qu'en se faisant plaisir et en rajoutant des bonnes choses à son assiette, et on peut oublier certaines choses de notre assiette, en fait, tout simplement. Que à force de rajouter des bonnes choses, il y a des choses qui vont disparaître. Et donc c'est ça qu'on propose dans les entreprises, c'est de d'inspirer les gens à rajouter des bonnes choses. Donc soit au travers de conférences sur la santé au travail, comme par exemple bah, les bases d'une alimentation saine et consciente dans un milieu professionnel, parce que c'est pas toujours évident de, de savoir comment se nourrir au quotidien, surtout quand en plus il faut faire les boîtes à lunch pour toute la famille, c'est pas forcément évident. On sait pas toujours aussi qu'il faut y mettre pour que ce soit sain. Et puis on aborde d'autres sujets comme par exemple la gestion du stress par l'alimentation, comment être plus performant à son travail par l'alimentation. Puis donc ça c'est pour les conférences théoriques. Et on propose également des démonstrations culinaires, une fois que, que les gens sont inspirés et qu'ils veulent apporter des modifications dans leur quotidien. Mais comment faire Donc des démonstrations de petit déjeuner, de lunch, de boissons énergisantes, de collations énergisantes, collation énergisante, hein, il y a toutes sortes d'ateliers qu'on peut faire en entreprise. Et puis on fait également des activités de team building euh, pour cuisiner tous ensemble mais au travers de la santé au travail. Donc ça fait d'une pierre deux coups, c'est du team building mais en même temps on répond aux besoins de la politique santé au travail. Donc pour toi le, le bonheur peut être dans l'assiette et oui. puis il est allié avec performance euh, dans travail et dans ses missions. Pourquoi tu as voulu travailler euh, t'impliquer dans ce domaine et faire une différence et... Alors pour moi le le bonheur est clairement dans l'assiette, en tout cas il commence dans l'assiette, ça veut pas dire que tout le bonheur est dans l'assiette, mais si le bonheur n'y est pas, bah c'est difficile de trouver du bonheur dans sa vie. Je pense que, euh, en tout cas de l'avoir expérimenter moi-même. Moi, euh, moi c'est une deuxième carrière, j'ai euh, travaillé euh, auparavant dans le domaine de la finance et du droit et euh, je faisais du développement des affaires, euh, j'avais un mode de vie euh, très intense avec euh, beaucoup d'heures de, de travail, beaucoup de pression, beaucoup de besoins de performance, etc. Et finalement, j'ai, ben, comme beaucoup de gens, parce que je le raconte en cours et hein, dans toutes les conférences que je donne, je vois que c'est absolument pas euh, hors du commun, en fait, c'est très courant de juste pas forcément se reconnaître dans ce qu'on construit comme vie, c'est-à-dire d'avoir l'impression de, de checker des cases et euh, de répondre aux différents euh, moments euh, de, de sa vie. Et puis d'avancer, de, de, mais pas forcément de construire ni la vie qu'on veut, ni de participer à un système. Qu'est-ce qui te manquait Est-ce que, est que dans ton, cette vie de carrière, ou je ne sais pas si on peut la nommer mmh. comme ça, tu avais le temps de manger Est-ce que tu relevais des choses Alors, Moi, c'était clairement un manque de sens. Je manquais de sens dans ce que je faisais, tant dans ce que je faisais moi comme mission que euh, comme ce que je faisais l'entreprise, ce que l'entreprise faisait. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des très belles expériences professionnelles, j'ai vraiment beaucoup appris et je suis vraiment reconnaissante du parcours que j'ai eu. Mais euh, je ne trouvais pas vraiment de sens à la construction euh, d'un d'un monde meilleur en fait tout simplement j'avais vraiment pas l'impression de, de construire des choses durables, de construire des choses responsables donc euh, j'ai eu ce besoin en fait de me réorienter pour, pour que ça ait plus de sens et en fait l'alimentation pendant, pendant des années en fait j'ai eu l'impression de, voilà, de voir un petit peu ma, ma vie défiler mais qui n'était pas forcément ce que j'avais choisi moi. Et un jour, j'ai décidé de tout simplement de prendre soin de moi, chose que j'avais pas vraiment euh, faite jusque là. Et euh, quand je me suis intéressée au yoga, la méditation, alors on, on découvre une activité, puis d'un coup, il y a tout un monde qui s'ouvre. Euh, j'ai découvert évidemment bah, aussi l'alimentation. Alors ça avait toujours été un sujet qui m'intéressait, très gourmande dans la vie. Je me suis toujours intéressée aux produits du terroir. Je suis franco-marocaine, donc euh, dans mes deux familles, on cuisine beaucoup, on parle beaucoup de cuisine. Donc c'est sûr que ça a toujours été un sujet qui m'intéressait, mais euh, l'alimentation saine pour moi avait une image assez négative c'était vraiment manger de la salade verte être au régime être frustré et donc ça m'intéressait pas beaucoup mais euh, en découvrant en fait une autre conception de l'alimentation saine mais là petit à petit en fait ça m'a donné de l'énergie d'abord c'est la première chose que ça m'a donné avant de me donner du bonheur, avant de me donner de la conscience etc ça m'a donné de l'énergie, moi pendant 10 ans j'ai eu mal au ventre tous les jours parce que j'avais tout simplement en fait changé d'alimentation parce que je, je viens du Maroc, donc j'ai toujours mangé des légumes locaux cuisinés à la maison de saison et quand je suis allée faire mes études en France j'étais à l'internat, donc on avait une industrie enfin une entreprise qui venait nous livrer des repas à la cantine, pour la première fois j'ai mangé industriel matin, midi et soir et, et ça, ça a vraiment changé totalement mon, ouais, tu mon -tu état santé, ton corps clairement, et donc ça a fait que pendant des années en fait, euh, j'ai eu mal au ventre et, euh, et quand on a mal au ventre tout le temps en fait, ben c'est difficile d'être épanoui en fait, c'est difficile de faire des études qui nous intéressent, de faire un, un travail qui nous intéresse, de s'épanouir d'être euh, heureux, puis la notion de bonheur au travail, c'est pour ça que je pense que l'alimentation joue un rôle là-dedans parce que c'est pas uniquement l'entourage, c'est pas uniquement c'est aussi comment on se sent à l'intérieur et c'est un tout en fait, donc euh, on on sait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, le microbiote, tout, toute la santé. On, on sait qu'on est un écosystème, que euh, toutes les bactéries qui nous composent, on a besoin qu'elles soient en santé. Toutes nos cellules, on a besoin qu'elles soient en santé. Donc, et tout ça, c'est aussi par l'alimentation. Et plus on est en santé à l'intérieur, plus on a de la, de la joie de vivre qui rayonne, donc moi j'ai expérimenté ça. D'abord ce que ça m'a donné c'est de l'énergie, puis cette énergie se transforme en vitalité, et puis cette vitalité devient du bonheur en fait, et, et de la joie de vivre. Et aujourd'hui euh, c'est sûr que c'est pas uniquement l'alimentation qui fait ça, mais l'alimentation est un des piliers, je pense, d'un mode de vie équilibré et donc euh, du bonheur, clairement. C'est le carburant un petit peu C'est euh, essentiellement notre carburant en fait, euh, d'abord pour fonctionner et ensuite euh, bah, c'est sûr qu'il y en a d'autres, hein, évidemment il y a l'amour, les, les différentes passions, il y a l'intérêt à son travail, il y a le sport, il y a la relaxation, il y a une respiration euh, profonde, il y a plein de choses mais tout ça, euh, en fait, quand j'ai décidé de changer de carrière, je me suis intéressée d'abord à l'énergie, donc je suis devenue d'abord prof de yoga. Et euh, donc je suis, suis aujourd'hui prof de yoga et j'organise des retraites de yoga, de méditation, etc. Et en fait, quand je suis devenue prof de yoga, je suis partie en voyage et j'ai appris le plus possible sur l'énergie et quelle que soit la matière que j'apprenais que ce soit le yoga ou la méditation ou la massothérapie ayurvédique dès que j'apprenais quelque chose ça me ramenait à l'alimentation En fait, tous mes enseignants me disaient oui mais ça dépend de ce que tu manges et donc c'est pour ça qu'au final je me suis euh, reconcentrée sur cette base là parce que je pense vraiment que c'est une base et malheureusement dans notre, euh, dans notre système industriel qui a pris le pouvoir sur euh, l'agriculture aujourd'hui c'est notre carburant premier mais on met de moins en moins de qualité et d'argent. On va mettre de plus en plus d'argent dans les loisirs, etc. Et on s'attend à ce que l'alimentation soit de moins en moins chère, de moins en moins qualitative. Et en fait, tout le monde est d'accord avec la phrase « on est ce qu'on mange », mais on, on mange n'importe quoi en fait. On mange ce qui nous passe sous les mains, on mange... Donc moi, ça m'a vraiment ramené à ce sujet-là, et surtout en entreprise, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se disent « ah oui, je vais prendre le temps à un moment, à la rentrée, au retour des vacances, il y a... C'est comme s'il y avait une saisonnalité pour manger sainement, alors qu'en réalité, bah, ça devrait être ça notre base, en fait. Et, euh, et en entreprise, c'est tellement flagrant. Souvent, ce que je pose comme question, c'est... Euh, quand je suis en entreprise, je demande aux gens pourquoi est-ce qu'on mange Et tout le monde répond euh, systématiquement, tout le temps la même réponse. Les gens me disent pour avoir de l'énergie. Donc le meilleur moment pour avoir une réunion de travail, c'est vers 2 heures après le repas du midi. Et là, évidemment, il y a toujours un blanc, <rire> et les gens me regardent, « Ah ben non, pas du tout, <rire> c'est vraiment pas le moment où je me sens euh, en forme euh, !» Et donc il y a bien quelque chose qui va pas, en fait, dans la qualité de ce qu'on mange, probablement aussi dans la quantité, mais, mais surtout dans la qualité, parce que je, je pense qu'il faut qu'on sorte du décompte de calories, du de, décompte de, de nutriments. C'est aussi de remettre, euh, je pense, euh, de l'importance aux choses importantes, en fait. C'est de, ouais, de revenir, de ralentir et de revenir à l'essentiel. Parce qu'au final, même si on est passionné, moi par exemple, je suis passionnée par ce que je fais dans la vie, j'adore mon travail et pourtant mon travail n'est pas le centre de ma vie. En tout cas, il l'est plus alors qu'il a déjà été, alors même que c'était pas un travail qui m'intéressait particulièrement. Et donc aujourd'hui, alors que je suis beaucoup plus intéressée par ce que je fais dans la vie, le travail est moins central dans ma vie. Pourquoi Parce que tu lui dit ma priorité c'est moi, c'est ma santé. C'est pas ma santé, c'est mon épanouissement. Mais mon épanouissement ne peut exister que si je suis en santé. Non. Donc les deux sont liés. Et Ma, santé ne peut, ma bonne santé ne peut exister que si je mange sainement. Mais c'est dans cet ordre-là que je vois les choses parce que avec, avec tout le stress que peut apporter l'alimentation aujourd'hui, il y a des scandales alimentaires, il y a des nouveaux régimes, il y a des euh, comptes Instagram, euh, de personnes parfaites qui nous montrent des jus verts le matin à 6h avec des abdos incroyables et tout ça. Et en fait tout ça, ça apporte énormément de culpabilité, ça apporte énormément de, de stress. Les gens angoissent à l'idée de savoir si c'est assez sain ce qu'ils font, s'ils ont un mode de vie assez sain. Alors ça, additionné au, au stress du travail, je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste place, alors même que j'ai monté une école d'alimentation saine, euh, cuisiner n'est pas l'objectif de ma vie, être en santé euh, n'est pas l'objectif, l'objectif c'est d'être épanoui, et ce de se réaliser. Mais, encore une fois, on peut le faire que si on est en bonne santé, évidemment, parce que si on n'a pas la santé, rien ne fonctionne. Enfin, C'est vraiment cet ordre-là que j'essaye de, de ramener en entreprise, alors les gens sont toujours surpris, j'arrive en entreprise, et puis on arrive, parce que les autres profs qui travaillent avec moi font pareil, on n'a pas de PowerPoint, pas de nouvelles vérités, à partager. Et on commence le cours par dire « Ne croyez rien de ce qu'on va vous dire. Expérimentez-le. » Et si ce qu'on vous dit ça vous inspire, que vous trouvez que ça a l'air facile, que quand vous le goûtez, c'est bon, et que vous dites que tout le monde chez vous va vouloir le partager, et qu'en plus, vous allez gagner de l'énergie à le faire, ben faites-le. Et arrêtons de faire les choses parce qu'on a vu que c'était bien de le faire, parce qu'on est constamment dans, dans un système, où il faut que tout soit constamment, qu'il y ait une raison, à... si la raison, ça redevenait nous, en fait, et notre, notre épanouissement, ça serait, ce serait pas mal déjà. Ça serait vraiment une bonne, une bonne raison. Donc c'est vraiment cette vision-là que j'apporte en Plus entreprise. de ça, en fait, plus de douceur par rapport à soi, puis un accompagnement dire que... Plus d'indulgence aussi, c'est drôle parce que récemment j'étais chez un client justement une entreprise et puis il me disait euh, ah c'est fou t'es es en train de démystifier totalement ma vision de l'alimentation je voyais ça comme quelque chose de très compliqué bah tant mieux, justement moi je veux qu'on sorte des régimes je veux qu'on sorte de, de tous ces dogmes, ces dogmatismes vraiment et ces modes alimentaires parce que je pense qu'il faut qu'on remette du plaisir de la joie de vivre et, et qu'on se décontracte sur l'alimentation saine. Oui, dans mon quotidien, je mange sainement et j'achète des bons produits et je regarde d'où ça vient et j'essaye d'avoir une consommation consciente. Mais je ne suis pas crudivore, ni végétalienne, ni même végétarienne 100% de toute ma vie. Pour moi, il faut que ce soit de la souplesse parce que quand je vais voir ma famille et qu'ils ont envie de cuisiner pour moi, ça me fait plaisir de partager un mets familial et, et je vais être moins regardante là-dessus parce que je sais que sur mon quotidien, je vais avoir un bon rythme de vie en fait, ça rajoute de la vie à mon assiette, pas seulement par la vie des aliments, mais aussi par la vie à table. Ça fait qu'on est moins isolé, parce que si manger sainement, c'est manger ses carottes râpées dans son coin et pas pouvoir aller manger à midi avec ses collègues, ou ne plus pouvoir aller à Noël dans sa famille parce qu'ils euh, vont manger du gluten, ou euh, parce que... Oui, fin... parce que c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Oui. Le, le repas, c'était un moment de partage, même au travail, auparavant, mm -hmm. c'était vraiment un moment où on se réunit, on partage ensemble, on mange, on se nourrit ensemble. Aujourd'hui, bah, on n'a pas bon, le temps, mais... on a une demi-heure, dix minutes, on mange derrière son ordinateur, donc on ne regarde même pas ces aliments. On a un rapport, on sait même plus ce qu'on a avalé. On prend pas le temps d'échanger aussi, de prendre le temps de manger ensemble. Et est-ce que tu voudrais euh, ramener ça au cœur des entreprises pour ramener, comme tu l'as dit, de la vie en fait C'est ce sûr qu'à la base, il faut faire une pause pour manger en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est bien plus important de faire cette pause que de changer son régime alimentaire. Pourquoi faire une pause ben Parce que, en fait, tout simplement, on prend le temps de respirer et mmh. que ben, respirer, c'est même encore plus important que, que de manger puisqu'on ne peut pas s'en passer, hein, vraiment. <rire> Donc, on n'a pas le choix et ça, ça nous permet de vraiment relaxer. Donc déjà, ça, c'est ultra important de ralentir et de, de se reposer. Le repos est nécessaire, en fait, dans notre mode de vie, dans notre rythme infernal en fait, d'employé de, de, ou de chef d'entreprise. On a tous des rythmes incroyables. Mais ben, prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps. De de respirer, prendre le temps de juste d'avoir conscience que ce qu'on va manger, c'est ce qui va nous donner notre carburant. Tout à l'heure tu parlais de carburant, ben, c'est exactement ça. Et d'avoir conscience que c'est ce qui va devenir nos cellules, c'est ce qui va devenir euh, en fait, c'est ce qui va vraiment nous faire de nous euh, qui on est. Donc euh, juste d'avoir cette conscience-là et de se reposer, c'est vraiment important pour d'abord mieux digérer, mieux assimiler les vitamines, les minéraux, euh, tous les nutriments qu'on veut. Euh, clairement, quand on mange devant son ordinateur, on déclenche euh, du, du stress en fait dans son corps, et quand on stresse, on n'est pas capable de digérer. On aura beau manger une salade graines germées et de quinoa bio, et euh, le repas parfait qu'on aura vu euh, par avant, si on est en train de de le faire en étant stressé, en retard et devant son ordinateur, on ne va pas le digérer. Donc euh, faire une pause, c'est vraiment important. Puis il y a un autre point qui est très important, que les gens oublient souvent, tout le monde est prêt à changer son régime alimentaire, mais on ne boit pas d'eau. Alors c'est deux choses extrêmement importantes que, dont je parle en entreprise, c'est d'abord de prendre le temps de faire des pauses et ensuite de boire de l'eau. Et en troisième position, on peut commencer à s'intéresser à l'alimentation. Alors si on arrive à faire les trois en même temps, tant mieux, mais souvent, du fait des modes, on découvre des modes alimentaires et donc on, on est déjà prêt à changer sa façon de s'alimenter, mais sans prendre le temps de respirer ni boire de l'eau alors que c'est extrêmement important et ça fait partie, ça nous nourrit de la même manière, ça nous fait euh, nous détendre et c'est ce qui fait qu'on va sur le long terme être plus performant parce qu'une journée où on travaille et on ne boit pas d'eau et une journée où on travaille et on boit de l'eau, il y a vraiment une différence en fait au niveau de son énergie, de sa concentration, euh, de son dynamisme. C'est vraiment... vraiment une invitation dans les entreprises, on en se si on prend ce temps-là, pour accorder aussi parce que des fois il y a des bonnets d'entreprise où dans une course de vitesse on a une demi-heure pour manger le midi et ça va être quand le groupe fait ça, on doit faire ça, sinon on peut provoquer aussi un petit peu une forme de violence si on se dit moi je veux une heure pour manger. Si pas le modèle et montrer que ça c'est performant aussi, de prendre ce temps de pause, prendre ces pauses sont nécessaires. Il va falloir de toute façon qu'on ralentisse, on peut pas être constamment à, à courir tous euh, sait, pas, en sachant pas d'ailleurs où est-ce qu'on s'en va. Puis après ça veut pas forcément dire de prendre des pauses de deux heures sur l'heure du repas ça peut être euh, aussi de prendre des micro-pauses, mais des vraies pauses c'est-à-dire que faire une pause c'est pas être sur son cellulaire en train de regarder Facebook par exemple. Ça c'est pas une pause. Une vraie pause c'est de par exemple de sortir du bureau de respirer de l'oxygène, sans téléphone, sans euh, produits intoxiquants, hein, donc et, euh, cigarettes, etc. C'est sûr que c'est pas l'idéal en fait pour la pause, C'est vraiment de faire une pause et de rien faire. Truc incroyable, de rien faire. Mais rien faire pendant une minute, deux minutes. Finalement, c'est pas si long que ça. Mais ne rien faire pendant deux minutes, c'est beaucoup plus reposant que d'être euh, avec dans une main un café, dans une autre main une cigarette, en train de regarder son ordinateur et puis de penser au dossier qu'on euh, sur lequel on n'est pas en train de travailler. Ça, c'est pas réellement une pause. C'est assez si évident. Moi, je me rappelle de certaines expériences professionnelles. Où le modèle de réussite, le, le modèle qu'on prenait, on travaillait, la personne qui. C'était quelqu'un qui était peut-être semblant dans l'image d'être débordé, de courir, d'être avec ses dossiers sous la main, de, de dire j'ai pas le temps, je dois manger. Et donc euh, aux yeux des, des employeurs, c'était des gens qui étaient oh, oui, que, Ah, travail Alors que au contraire, des gens qui prenaient le temps, qui étaient relax, on voulait montrer notre modèle. Là, on était associés comme quelque chose Ah que les choses changent aussi et que aujourd'hui en 2020, de plus en plus de gens, quand même, qui sont conscients que, ben, que l'essentiel c'est d'être efficace et que oui, on a le droit d'avoir du temps pour soi. Et puis il y a de plus en plus d'entreprises qui montrent qu'elles sont extrêmement performantes, que les employés travaillent moins d'heures. Il y a plein d'entreprises qui prouvent qu'elles sont très efficaces alors que même des gens prennent plus de journées de ou on... Donc, oui, ou de plus en plus, on va aller vers ça. Au Québec ou dans le monde entier tu... Oui, de plus en plus, le cas au Québec mais je que c'est le cas de plus en plus partout parce que parce que tout simplement les gens changent les générations d'aujourd'hui veulent autre chose et donc les ressources humaines n'ont pas d'autre choix que de s'adapter aux personnes si elles veulent garder les bons éléments et puis donner envie de, de rester dans l'entreprise et donc clairement mon activité n'existerait pas si c'était pas une, un besoin en entreprise je n'irais pas comme ça donner des conférences sur l'heure du repas sur la santé au travail la gestion du stress par l'alimentation si c'était pas une vraie prise de conscience alors c'est pas le cas donc tout les entreprises. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, il y a encore des entreprises où euh, c'est le temps d'heure passé au travail qui compte. Je pense qu'on va quand même petit à petit changer les choses en fait parce que les gens le voient bien qu'ils sont plus efficaces et ils sont plus zen et ils sont plus heureux et donc un employé qui est heureux et qui est relax travaille mieux. C'est dans l'intérêt de tout le monde en fait, à la fois l'intérêt de l'individu parce qu'il est mieux et qu'il sera plus en santé. Et qu'est ce que ça fait un ensemble d'individus en santé bah, Ça fait un, une organisation en santé, donc une entreprise en santé. On est tous euh, les ensembles d'un tout. De la même manière que, pour être en santé, il faut que notre ensemble de cellules et notre ensemble de micro-organismes qui vivent en nous soient en santé. Une entreprise, si elle veut être en santé, il faut que l'ensemble de ses employés soient en santé. J'espère, je, en tout cas, qu'on va vers ça, mais j'ai bon espoir, parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui livrent des fruits au bureau, il y a de plus en plus d'entreprises qui donnent des cours de yoga dans les bureaux, plus en plus de cours d'alimentation saine, de conférences. Je pense que c'est une, une réelle problématique aujourd'hui, au sein et si je te dis travaille autrement, ça t'inspire quoi toi pour... Qu'est-ce que ça t'évoque Ça m'évoque la liberté et ça m'évoque l'adaptation à mon rythme de vie, à moi. J'ai toujours été très frustrée quand j'étais employée d'avoir une semaine qui était dictée un peu par, par l'entreprise. Puis en même temps je comprenais, parce que c'était pas à l'époque en tout cas dans le contexte dans lequel je travaillais, c'était pas évident de prendre un mercredi après-midi pour aller voir une exposition par exemple. Mais moi j'ai toujours trouvé ça dommage parce que j'ai toujours été efficace à certains moments et pas efficace à d'autres. Et donc travailler autrement pour moi c'est d'abord ça que ça évoque c'est de m'adapter à mon propre rythme il y a des jours où je vais me lever super tôt parce que je suis plus matinale et donc je vais faire mon travail très tôt le matin ça me correspond plus à moi mais à partir de... alors au Québec c'est vrai qu'on a chance d'avoir une sortie de bureau qui est plutôt par exemple qu'en Europe, mais à 5h ben, je trouve ça formidable de pouvoir aller faire son sport, de pouvoir aller faire ses activités, ouais, d'avoir une, une autre journée derrière en fait, c'est une chance incroyable qu'on a et donc il faut en être conscient aussi et donc pour moi c'est ça aussi travailler autrement, c'est pas rester jusqu'à 7h le soir ou 8h le soir ou, ou plus tard encore que j'ai déjà fait donc pour moi c'est d'abord ça, travailler autrement et puis après c'est aussi euh, travailler dans des méthodes qui sont différentes s'adapter en fait, euh, tu moi constamment mon offre à mes clients et donc je, je modifie constamment ma façon de travailler. Inventer, créer. Oui. Alors, je travaille en équipe parce que j'ai des profs qui travaillent avec moi. Pour la gestion de l'entreprise, je suis seule et c'est vrai que bah, du coup, je m'adapte énormément. Et ça pour moi, ça, c'est vraiment un grand plaisir, en tout cas, dans ces, toutes ces nouvelles façons de, de monter des entreprises, d'avoir des entreprises plus libres. En Faire des libertés. Est-ce que c'est associé pour toi à ce que tu viens d'évoquer, le fait de pouvoir vivre en fonction de ton rythme de vie et de t'écouter Alors c'est écouter mon propre rythme à moi puis ça veut dire que parfois il y a des jours où si je me sens, je me sens fatiguée je vais pas travailler. Et à l'inverse bah, il y a peut-être des moments où bah, je vais travailler parce que là il faut que je termine des dossiers. Ou... Euh, mais c'est aussi la, la liberté d'être euh, euh, nomade. Moi je travaille de façon nomade il y a certaines journées où je suis dans des espaces de coworking, je travaille de chez moi je travaille en voyage. En fait j'ai aussi décidé de monter une entreprise pour ça, centrer mon intérêt sur ma vie personnelle et adapter ma vie professionnelle à ma vie personnelle. Ce n'est pas toujours possible. Des fois, il faut aussi euh, se contraindre à certains clients, et c'est normal, mais enfin, je veux dire, quand il y a certains projets, bah, des fois, euh, voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut tout le temps. Mais euh, le plus possible, euh, j'essaie d'avoir cette liberté-là et donc de partir, euh, par exemple, un mois travailler d'ailleurs. Ouais, donc toi, tu voulais pouvoir être libre de circuler. Oui, pour moi, c'était vraiment tu as important. adapté ton travail et ta mission oui. À faire ça. Oui, pour moi c'était vraiment important parce que euh, j'ai mon cœur dans trois pays. Donc euh, je vis au Québec et, et je vis oui, même sur trois continents. J'ai une partie de ma famille au Maroc et une partie de ma famille en France. C'est vraiment une invitation de retourner à la priorité en fait, à l'alimentation. Se sentir de faire euh, plaisir bien et puis de gagner de la vitalité. Sur notre site web, c'est vraiment marqué. Euh, sur la page d'accueil, il y a marqué Avez-vous un rêve Il n'y a, euh, a pas marqué cuisine santé il n'y a pas marqué cuisine végane il n'y a pas marqué euh, « nouveau régime miraculeux » Il y a marqué avez-vous des rêves c'est le moment de les réaliser tout ça c'est des outils qu'on partage pour que au niveau de l'alimentation on ait le bon carburant pour y arriver c'est pas le seul mais c'en est un qui est vraiment important d'accord est-ce que tu trouves que en ayant de plus en plus on se décrit dans des, des phases d'alimentation qui sont correctes mais ça nous éloigne aussi de, de manger ensemble je parle de ça parce que par exemple si je dis que je suis végane ou végétarienne etc moi avant que je cuisinais c'est vrai que je la difficulté des fois d'inviter de, des personnes ou même autour du table ou tu arrives parce que tu sais que tu dois faire en fonction des spécificités de chacun oui. Oui, c'est source je... de stress en fait Et c'est source de stress, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pour moi la, la, la cuisine et euh, l'alimentation c'est pas ça pour moi c'est le partage, on partage un repas c'est ce qui fait de nous une société en fait c'est qu'on partage des repas et, euh... que ça, on est revenu à s'isoler aussi beaucoup en tout fait. À fait tout à fait, et moi je trouve ça triste de se dire ok j'ai une alimentation parfaite mais je mange seul dans mon coin pour moi c'est pas une alimentation parfaite ça ne peut pas être une alimentation parfaite si on mange seul dans son coin il faut qu'on qu se remette à manger ensemble, qu'on se remette d'être gourmand, qu'on ait envie. Quand on cuisine à l'Académie Végétale, qu'on donne des ateliers en entreprise ou des ateliers pour le grand public, on fait du brownies, on fait de la tapenade d'épinards au citron confit et au cumin, on fait euh, des euh, laits d'amande au chocolat euh, on fait des, des salades gourmandes, c'est que des choses gourmandes, que les gens ont envie de partager, il faut qu'on sorte de l'alimentation saine, c'est les carottes râpées non, euh, ça peut être vraiment des choses euh, super bonnes, super gourmandes et réconfortantes et donc ça on peut le partager avec les autres, donc c'est pour ça que je disais euh, au début de notre entrevue je parlais du fait que pour moi, enseigner l'alimentation saine, c'est pas dire ce qu'il faut arrêter de manger. On est beaucoup trop dans un système où on a, nous interdit tel et tel et tel aliment, et alors du coup c'est une espèce de selon les sons de cloche, alors cet aliment est interdit, non en fait c'est bon, non en fait c'est finalement c'est plus bon, non il faut qu'on revienne à rajouter des bonnes choses en fait. Et surtout les bonnes choses, c'est de la variété. J'aime euh, vraiment expliquer dans les cours que s'il y a une chose que les gens doivent retenir, c'est la lettre V. La lettre V comme plus de végétaux, plus d'aliments vivants. Donc par aliment vivant, j'entends si on mange juste des boîtes de conserve, ben, des légumes. Et si on mange des légumes plus vivants que des légumes, ben, c'est des légumes frais, des légumes de saison, des légumes crus, des légumes germés, des légumes fermentés. C'est ça l'alimentation plus vivante. Ça ne veut pas forcément dire de rentrer dans un nouveau régime comme le crudivorisme par exemple, mais de rajouter de la vie à son assiette. Et surtout le troisième V, c'est la variété. Parce que euh, on a vite tendance à, à se dire « Ah ok, ça c'est un aliment qui est bon pour la santé, bon, j'en achète 2 euh, kilos et je vais manger ça tous les jours. » Non. C'est la variété. Donc vers vivant varié, constamment vers vivant varié, vers vivant varié. Et c'est ça qui fait que les gens ont envie de partager en fait. Moi je vois plus l'alimentation saine comme j'apporte quelque chose de plus à table, plutôt que ben, je vais manger sur une autre table parce que je mange ma salade de carottes râpées. Moi ce que tu... Là ton, ton partage, ça me fait penser à... Tu parles d'alimentation, mais si on englobe la travail autrement, quand tu dis ramener la vie, peut-être qu'on a été là dernièrement, ou être focus sur une tâche, moins de variété donc ramener de la vie, ramener du partage ramener donc en fait dans cette symbolique de l'alimentation c'est aussi symbolique sur peut-être le monde de demain le monde du travail, de revivant, de, de l'énergie, du partage tout à fait, de soleil. construire ensemble en fait de vouloir développer des, des belles choses pour l'avenir et donc de prendre chacun notre part en fait dans la construction de cet avenir là, euh, c'est tout ça en fait et on le fait au travers de sa façon de consommer on le fait au travers de sa façon de travailler on le fait dans notre interaction avec tous les autres êtres humains en fait de sourire aux autres, de s'ouvrir aux autres de communiquer avec les autres de travailler avec les autres, de remettre de la vie on, on est malheureusement euh, chacun dans son chemin chacun dans son rythme chacun devant son ordinateur chacun sur son écran dans la ruche oui pour moi il faut qu'on qu remette de la vie ça c'est certain, on, on peut clairement. pas remettre de la vie dans son assiette et forcément remettre de la vie dans son assiette fait qu'on décolle un peu le nez de, de son écran, et dès qu'on décolle le nez de son écran on se rend compte qu'il y a d'autres êtres humains et, et là on se remet à un interagir avec. Peut-être le bonheur en entreprise c'est ramener de la vie, ramener du vivant, oui. de l'énergie en fait, ouais. de la vitalité. Mais clairement, qui passe par l'alimentation. Une phrase qui m'inspire moi c'est tout le temps soyez le changement que vous voulez être dans le monde en fait, je crois vraiment qu'on peut chacun être des colibris donc et faire sa part et que on, on vote constamment par ce qu'on consomme, on choisit. Quand on aura compris ça, tous en tant que société, quand on aura compris que c'est nous qui choisissons ce qu'il y a à l'épicerie, que c'est nous qui choisissons tout ce qu'on nous propose en fait, en termes de consommation, quand on aura compris ça, en fait, on redeviendra des acteurs, en fait, vraiment de notre système. On, on reprendra notre liberté, et notre liberté de consommation, en fait. mais ça, ça passe d'abord par une conscience, de... c'est là où on met notre argent qui fait qu'on développe le monde aussi, hein, parce qu'on a l'impression que, que les choses sont à l'épicerie, donc on doit les acheter. Mais non, en fait, euh, c'est parce qu'on va acheter différemment qu'il va y avoir autre chose à l'épicerie. De remettre du bon sens aussi dans, dans la façon dont on consomme et évidemment de moins euh, consommer de plastique, de moins euh, gaspiller, euh, de changer un peu nos façons de consommer. Je dis tout le temps que manger sainement, euh, c'est pas un régime, c'est euh, changer l'endroit où on fait ses courses. C'est d'abord ça. Et une fois qu'on va changer l'endroit où on fait ses courses, naturellement, on va changer son alimentation. Parce que si on choisit de prendre des paniers bio, si on choisit de prendre des groupes d'achat qui nous permettent d'acheter des produits biologiques moins chers, si on décide d'aller euh, De faire soi-même la cuisine, de faire soi-même ses cosmétiques, de faire soi-même ses produits ménagers, et, et de se rendre compte que ça prend pas tant de temps que ça, en fait. Mais il euh, y a des choses très simples. Nous, tout ce qu'on fait dans nos recettes, c'est toujours très simple. On veut y aller à la simplicité et à la rapidité. Parce que justement, on veut pas que ça devienne le nouvel objectif, en fait. On veut que les gens fassent autre chose de leur journée. On a autre chose à faire que de cuisiner. Manger sain, ça peut être simple. Ça peut être simple, rapide et peu cher. Pas si cher qu'on le pense, en fait. Parce que c'est sûr qu'il y a un prix à mettre dans son alimentation. Et que ce prix-là, c'est aussi le prix qu'on donne à sa santé. Mais, contrairement à, à ce qu'on pense, manger sainement, c'est pas manger exactement comme avant. C'est-à-dire tout aussi industriel, biologique. Si on mange exactement de la même manière qu'avant, en version biologique, ça va nous coûter deux fois plus cher. Ça, c'est certain. Mais manger sainement, c'est pas ça, selon moi. Manger sainement, c'est changer sa façon de consommer donc euh, ça veut dire manger beaucoup plus de légumes et les légumes dans le panier c'est pas ce qui coûte le plus cher si on achète par exemple des produits préparés, des plats préparés, de la viande... Maintenant c'est sûr que certains produits industriels ultra industriels, je sais pas moi, des plats de nouilles qui vont coûter je sais pas moi, moins d'un dollar, aucune alimentation saine ne pourra concurrencer ça mais un repas relativement classique dans ce que les gens mangent au quotidien s'ils changent leur alimentation pour quelque chose de plus sain j'ai fait vraiment les calculs pendant 6 mois, donc vraiment détaillé chaque calcul, ça ne m'a pas coûté plus cher mais parce que je mange plus de légumes beaucoup moins de produits animaux ça, ça coûte très cher les produits animaux par rapport aux légumes j'achète plus de biscuits industriels, tout ce qui est soda, tout ce qui est préparé ben, ça c'est assez cher en fait dans un panier moyen alors que de la farine ou des légumes des choses pour fabriquer soi-même, ben, ça coûte moins cher et puis on peut acheter de meilleure qualité en fait. C'est vraiment vrai à apprendre en fait à consommer. Oui, bien à l'intérieur, puis effectivement des fois on a besoin d'être accompagné. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a des cours. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Je t'invite à repenser <rire> euh, sa façon de manger. Puis... Merci. Merci à toi. Un grand merci à vous pour votre écoute, merci à leur Befalda pour son témoignage et son regard passionnant sur l'importance de l'alimentation. Et je vous invite à aller sur le site de l'Académie Végétale si vous souhaitez découvrir les cours en ligne et ses activités en entreprise sur ce sujet. Et puis merci à Patrimoine RH pour la publication et la distribution de cet épisode. Et merci également à à Hakif pour le montage.